Salut tout le monde c'est aujourd'hui on se trouve sur Anime Fighting Spelator. Et comme vous avez pu le voir, hein, il y a eu une dernière mise à jour dans laquelle ils ont rajouté tout simplement des mobs comme ça Genre juste ici là les wiki ninja. après il y a eux, il y a qui d'autre Si vous allez un peu plus vers là-bas, il y a aussi eux là euh, Est-ce qu'ils s'appellent, s'appelle être... bah aussi euh, c'est des weak ninja du coup <rire> mais ils sont un peu plus si je me trompe pas ouais bon là-bas il y en a que trois quoi et ici il y en a un peu plus après il y a quoi d'autre il y a encore d'autres mobs il y en a encore d'autres il y en a même beaucoup d'autres euh, ça c'est toujours des weak ninja ok donc au milieu en fait il y a surtout des weak ninja vous voyez après ceux qui ont un peu plus d'hp que eux ce sont eux normalement ouais voilà les masqués ninja qui ont 1250 hp donc ça monte de 50 si je me trompe pas à 1250 ce qui est vraiment pas mal j'ai envie de dire voilà quoi et puis tout simplement en fait plus plus, vous battez genre hein, des ninjas qui sont plus puissants vous voyez et plus bah du coup ça va vous donner de charts verts hein. les charts verts ce sont ça en bas à droite là juste ici il a les charts verts moi j'en ai 32 millions genre hein, quand vous les battez je pense que vous recevez 5000 1000 voilà quoi du coup il y a eux là en deuxième que vous pouvez battre en troisième, il y a qui que vous devez battre euh, En troisième, si je ne me tombe pas, ce sont ceux qui sont ici. Ouais, voilà, ils sont juste là. Ce sont des Strong Ninjas. Ça, ce sont des Ninjas encore plus puissants. Simplement, vous les battez et puis vous allez recevoir aussi les Shards. Et encore plus de Shards vu qu'ils bah, ont plus d'HP, vous voyez. Après eux, il y a qui et Lui, là, qui est juste là. Pain, voilà, c'est du pain. En vrai, je vous recommande déjà de battre genre à partir de eux, là, les masqués des ninjas, plus Payne, et puis après aller vers, vers les autres là-bas. Là Donc en gros, voilà. D'ailleurs, moi j'ai pas farm avec Payne, moi je farm directement genre en mode à partir d'ici, après je les farm eux plutôt. Après, j'ai farm là-bas et je vais vous montrer le dernier endroit, qui est juste ici, avec de son ninja, voilà, comme, comme avant. Et il y a Madara, Madara qui a 5 millions d'HP. Oui, c'est... <rire> oui, pour le coup, j'avoue que c'est beaucoup pour le début. Mais après, genre, si vous avez un quadrillion de Slayer, il va être facile à battre. Je lui donne un coup, c'est bon, je lui ai fait presque la moitié de sa vie, quoi. <rire> Allez, alors la une de shuriken, boum. Après ça, Madara, c'est le meilleur que vous pouvez battre pour recevoir des Slayers juste ici et là. Mais après, vous pouvez aussi casser des Small Crystal qui sont juste ici. Ils ont 20 millions d'HP chacun. C'est beaucoup. C'est même plus que Madara, j'ai envie de dire. Mais les Small Crystal, ça va pas vous servir à avoir des Slayers. Parce que ça va vous donner infiniment moins de Slayers que si vous battez Madara. Mais ça va vous rentabiliser au niveau des Shards. Et Madara elle, donne plus de Slayers que de Shards. Voilà quoi. Et puis ensuite, le boss final. <rire> il est du jeu. C'est les larges cristales. Les larges cristales qui ont 100 millions d'HP Moi, pour le coup, malgré mes 1,3 quadrillions de d'ailleurs, Les one-shot pas D'ailleurs, même, deux fois, je les attaque même pas Je sais même pas comment Mais voilà, quoi Genre, je leur fais 2 millions de dégâts par coup <rire> Voilà Après, ce que je vous conseille vraiment pour battre eux-là Bah, les mobs, Madara et vraiment tous ces trucs, en fait C'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de coups Et vous allez me demander Qu'est-ce qu'il y a qui fait beaucoup, beaucoup de coups Le premier truc que je vous recommande Vraiment, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire pour farm ça c'est le king fruit. Le king fruit que vous trouvez normalement dans la map ici. là Il y a des fruits qui spawnent là sur cette île, vous voyez. Et vous pouvez en trouver, bon, je sais pas, vous pouvez en trouver là, peut-être euh, là, à peu près n'importe où sur cette île. Et le king fruit, c'est un fruit. Bleu avec des pics qui apparaît en gros sur la main comme les autres, oui. <rire> voilà quoi Pourquoi le King Free vous allez me demander, voilà le King Free il ressemble à ça d'ailleurs Voilà quoi il ressemble à ça, le King Free en fait il a une attaque, c'est celle-là C'est l'attaque C, c, c euh, Roar en gros c'est un rugissement Et du coup quand on vous appuyez sur C, genre ça c'est l'attaque qui fait si je me trompe pas le plus de coups dans le jeu Genre regardez, j'attaque une seule fois, déjà c'est super grand et en plus de ça, on oh le coup que ça fait. Ça fait énormément de coups. C'est ça que j'ai utilisé, en fait, pour farmer, tout simplement, pour farmer plus facilement. C'est beaucoup, beaucoup mieux, pour le coup. Et euh, voilà, quoi, euh, tout simplement. Genre, Madara, je peux le one-shot avec... Et... L'attaque euh, grâce à mes 1,3 quadrilance Slayer. Après, je peux one-shot quoi Bah, je peux one-shot les small crystals aussi. Je peux aussi one-shot ça, comme je vous le montre, juste avant. Donc, voilà. Et quand vous pétez un large cristal ça va vous donner... Je sais combien ça va vous donner, mais on va attendre. Le mystère. Hein. Ça vous donne 25 millions de shards verts, ce qui équivaut à, littéralement, un spin, un spin là-bas. Et, bah, je vais vous montrer un spin où <rire> Voilà, quoi. Un spin où Un spin là-bas. <rire> Un spin juste ici, là, vous voyez le volcan, vous allez derrière et vous rentrez comme ça, boum. Et là-dedans, pour faire un spin, ça vous coûte 25 millions de shards de terre. Et euh, avec ça, vous pouvez avoir euh, Gojo à 68,6% de chance, qui est bon, il est pas mal, hein, j'ai envie de dire, mais bon, il y a mieux quoi. Après, il y a 100% de coups qui a 30% de chance. Lui, on va pas se mentir, dans l'animé, ça va, il est fort. Mais j'ai envie de dire, dernier fighting, il est éclaté au sol. <rire> pour un légendaire, il est éclaté au sol, vraiment. Genre. genre... Comment dire euh, Bon d'accord il a 30% de chance Mais genre même limite Gojo il, il fait de meilleurs trucs que lui <rire> Voilà quoi mais, des coups, après lui, l'avantage avec lui, je vais vous montrer c'est quoi. Je vais essayer de l'avoir déjà. Ah bah voilà, je l'ai eu. Et l'avantage avec lui, comparé à bah, Gojo, Gojo, vous pouvez le revendre à 500 Shikara, un truc dans le genre. Mais, des coups, lui, des coups, lui vous pouvez le revendre à 5000 Shikara. Et du coup, ça, ça peut aussi vous servir à la fois à vous farm des Shikara en même temps que farm des Shards pour tenter d'avoir ce fameux Goku ultra instinct que je n'arrive toujours pas à avoir. Après, il y a quoi Il y a Awaken Naruto en 0,49% de chance. Lui, en vrai, il est, il est vraiment pas mal. Du coup, c'est un mythique. Euh... Voilà tout simplement Il buff les blue line damage par 55% Et nerf tous les dégâts par 25% En gros il va pas buff les dégâts Autres que les blue line damage Mais par contre il buff vraiment pas mal et il va nerf tous les dégâts que Bah du coup tu reçois de 25 Bon c'est cool Après bon le train euh, Voilà quoi On... <rire> Broly <Brûler>, lui <rire> Broly <Brûler>, lui ça <rire> Ça a de son univers quoi j'ai envie de dire C'est Je juste un mythique à 0,49% de chance C'est pas aussi méga rare en vrai Comme mythique 0,49% de chance Mais brûlis surtout là il vous donne des avantages de malade Il vous entraîne 140% de durabilité 120% de chakra Ce qui est vraiment vraiment pas mal Il buff tous les dégâts de 40% Vraiment cool j'ai envie de dire Il nerf tous les dégâts que vous recevez de 60% 60% ça c'est wow. incroyable <rire> pour le coup, et en plus de ça, quand vous avez moins de 50% de vos HP, il va réduire hein, plus 50% des dégâts que vous recevez. En gros, il va déjà vous nerf 60% de dégâts, et quand vous avez moins de 50%, Il va vous nerf plus 50% de dégâts. Ce qui veut dire que, au total, quand vous avez moins de 50% d'HP, il va nerf les dégâts que vous recevez de 110% dans la logique. Vous devriez recevoir zéro dégâts, mais, mais c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas aussi pété <rire> que ça. Mais c'est quand même très très pété pour la défense, j'ai envie de dire. Bon après, peut-être que les personnes qui hide, vous voyez, sont mieux. Genre Marco, par exemple, j'ai envie de dire que malheureusement, j'ai pas, parce que j'ai pas farm le passe de combat. Où il était Enfin, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. et juste que, genre, au moment où je me suis dit, mais oui, j'ai oublié de farm dernier fighting, le passe de combat et tout. Bah en fait, c'était déjà fini. <rire> <rire> du coup j'avais pas eu le temps Et bah rip quoi C'est des choses qui arrivent D'ailleurs j'ai terminé aucun pass de combat Malheureusement J'étais toujours vers la moitié Parce que J'oubliais toujours De le continuer en fait à la moitié Bah ce passe de combat là Je vais essayer de le terminer Parce que Bon c'est pas forcément que Ça me plaît énormément Mais déjà ouais Ça me plaît énormément Mais aussi J'aimerais bien terminer un pass de combat quoi <rire> Juste C'est ça qui est ça Et du coup après il y a Le plus rare de tous les persos Du jeu C'est Goku Ultra Instinct Il a une rareté Que hum, aucun autre personnage n'a La rareté secret C'est la vraie rareté il y a 3 points d'interrogation et il auto train 140% de chakra 140% du strength fait buff tous les dégâts de 50% et nerf tous les dégâts de 60% vraiment cool j'ai envie de dire rien à redire là dessus mais bon j'avoue qu'ils auraient pu faire un peu mieux pour les trains en vrai à 0,01% de chance voilà quoi <rire> Mais bon c'est pas grave Et après quand tu es en dessous de 90% de hp 90% Pas 10% de HP, mais 90% Ou 90% pour les belges Tu vas gagner l'ultra instinct Tu vas awaken ultra instinct Qui va te donner un énorme boost de dégâts Un énorme boost de rapidité Un énorme boost de défense Je l'ai toujours pas malheureusement Donc, Comme vous le voir j'ai déjà awakened Naruto et Broly D'ailleurs je les ai même reçus plusieurs fois Et j'ai dû les enlever Parce que j'avais pas de place quoi Beaucoup <rire> de coup, Insta, quand vous avez moins de 90% des HP, vous allez multiplier vos dégâts par 2,5 fois. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Après, la défense, ça, je pense que bah, la buff de 100%, un truc comme ça. Voilà quoi. C'est vraiment pas mal, en plus. Et le speed, la rapidité, ça, ça le multiplie par 50%, je dirais, environ. Un truc comme ça. Après, vous pouvez aussi gaspiller vos shards verts, ici, là. Il y a une capsule, de au spawn. Ça coûte que 20 000. Par rapport à l'attaque million, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Du coup, ça fait en sorte que, bah, du coup, drip beaucoup, il est beaucoup plus simple à avoir, aussi. Mais voilà... De... Et Drip Goku, lui aussi, il est fort parce qu'il traîne 90%, 99% du string, 99% de revue, 99% de Chakra. Ça va. <rire> voilà, quoi, c'est pas incroyable pour un mythique, surtout à 0,2% de chance. Mais bon, ça va. et Ils buff tous les dégâts 40% et nerf tous les dégâts à 40%. Ça aussi, ça va, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà, quoi. et Il est juste deux fois moins rare que Goku Ultra Instinct, quoi. En gros, Goku Ultra Instinct, il est deux fois plus rare lui. Et quand un joueur te touche, il y a 5% de chance que tu actives le move ultime de Drip Goku. Voilà, ça c'est cool, euh, parce que 50% de chance, <rires> je pense que vous le savez, mais voilà quoi, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était plutôt courte, ou pas peut-être, <rires> je sais pas. Mais moi j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like s'il vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche d'indication, ça fait super plaisir, merci à tous ceux qui le font. On arrive proche des 10 000 abonnés, et let's go, <rires> j'avais à dire. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo ou un live, ciao tout le monde, et peace